Salut tout le monde, on se retrouve pour nouvelle vidéo. On est sur héros et généraux. On est contre la Dorty Dozen. Il <rire> y un seul qui est pas chez eux dans l'équipe adverse. Donc, ça, ils étaient vachement chauds. Euh, visiblement, on a une bonne équipe puisqu'on a réussi à cap euh, rien que le premier point déjà. Ah, il y a Paul Chat J'ai rêvé. Peut-être rêvé. J'ai cru lire Paul Chat. Euh, en revanche, à mon avis, on va pas gagner cette bataille Petite intuition comme ça On a d'autres lignes qui pourraient s'ouvrir Si jamais les généraux euh, envoient des troupes Moi j'en ai pas dans le coin On va voir ce que ça va donner. Ils ont. ils ont pas énormément de trucs. de sniper. Après il leur faut pas grand chose pour, pour gagner hein. Contre des bons joueurs on peut même perdre quand ils sont à pied. Hop il y a Du monde par là Yep. Je me demande si je vais pas à défendre deux. Visiblement, on a quelques alliés sur place. Oh là là! Je l'ai vu, j'ai même pas eu le temps de viser vers lui. J'étais déjà mort, il y en a juste des motos. Ah, c'est moi le chef de troupes. Ben donc, on va rester sur de la défense, je pense. Ah, sauf si on cap à 3. Dans ce cas là, je dis oui, oui, oui. Ils ont des avions. Plus, plus nombreux ils seront dans les airs, moins nombreux ils seront à défendre les points. Ah bon, je vais changer de perso et on va rester en défense. Ah, J'aurais pu prendre mon gars au rs Pour l'instant, il y aura un seul avion de sortie. Ça reste raisonnable. Je très bien des mines dans la maison, par exemple. Il y a peut-être déjà du monde dedans. Alors. mars Qu'est-ce qu'il a Oh Oui, j'ai été très très très chanceux, on est d'accord. J'aimerais me faire d'autres persos avec invisible à la caméra Parce que c'est très très frustrant de se faire tuer par des gens qui sont invisibles Et j'ai envie de frustrer euh, les bons joueurs des équipes adverses Sur un perso au gayware Ça pas été très bon là toi, toi ou alors peut-être un, un perso svt 40 ou peut-être pas le gayware vu que j'ai déjà un perso au gayware ou alors mon perso au gayware au lieu de lui mettre cracker de véhicule je lui mets invisible merci à mon pote qui m'a soutenu qui a mis une ou deux balles Oh là là je pense que la première balle a touché à la tête à Sa place j'aurais le seum. Je me débrouille bien quand même Ah c'est Nobidou Un joueur connu pour être très bon. Ah bah de la Dirty Dozen justement. Ah j'ai trop pré -shot. Oui, je, je connais pas son pseudo. À mon avis, c'est un, un mauvais parmi les bons. Enfin, plus plus mauvais que les autres parmi les bons. Par contre, j'ai revu une. Ça les feuilles qui bougent. <rire> Hop nickel bon, On a beau dire euh, Même si on les one shot pas Avec les tirs à la tête Ah dommage Bon il m'avait bien amoché avant GG à lui Ça faisait très longtemps Que j'avais pas vu autant De joueurs dans le même euh, Clan En bataille contre moi et ce qui est quand même assez incroyable c'est que l'armor squad euh... Hop Le type en Armor Squad il est premier oh, Désolé mon pote pas, pas descendu du bon côté ça tire depuis là bas alors pour l'échappement je vois rien du tout pas laisser grand chose dépasser on a les petits avions qui font joujou désolé les gars je n'ai pas attendu cette fois-ci tu me touches sur mon ptrs ça t'est prévenu <rire> je dis ça mais en même temps pas réellement prévenu là, on va récupérer son arme. Poc. Ah, il a même pas tiré. C'est juste une ombre. Alors, quelqu'un... Okay, Elle ralenti, est ralentie cette carabine, c'est perturbant Il y a du monde derrière S'ils viennent pas me chercher Ouais si on va C'est de les prendre à revers Rien du tout De toute façon on perd le point alors j'ai pas tellement mieux à faire Ah, juste sauver à temps Mon dieu, comment j'ai réussi à mettre si peu de coups Il est mort. J'en ai marre de cette carabine ralentie. Je qu'ils n'arrivent pas trop à avancer parce qu'ils ont trop d'aviateurs. Les aviateurs n'arrivent pas à nous couper notre spawn. Alors, ça bouge par là. Alors, euh, bon, on va quand même sortir le PTRS, j'ai envie de faire un peu de nettoyage. Je pense qu'il y a beaucoup de cibles faciles. Hop. Premier avion détruit Ah du coup je suis premier Alors l'avion Je le vois pas il est vachement loin Aïe Alors si à 3 tombe Ah, je pense qu'il n'y avait plus personne de chez eux dans A3. Je sais pas si recharge entre deux. sangat Alors faut que t'arrêtes de bouger mec mec mec mec qu'est-ce que tu fous appuyé je sais pas pourquoi il bien sortir à un moment il va camper tout le long hop là deux Dorti Dawson mince je change de mode euh, découpé hop un de plus Ah, il était pas exactement aussi proche du camion que ce à quoi je m'attendais. Par contre je sais, je sais pas vraiment ce qu'il faut de nos alliés, il n'y a personne qui attaque, il n'y a personne qui défend. Si, je, je suis un peu mauvaise langue. Il y a des joueurs à côté. Il y en a aussi beaucoup de joueurs qui sont pas à côté. Sur cette section, ça peut être un peu compliqué. Là, visiblement, les avions n'arrivent pas à nous tuer. Salut, Moratabi. Alors, ok, je vais jouer les avions. Par contre, il faut que mes alliés avancent, sinon va juste perdre Et là il n'y a plus personne Voilà Genre ultra nul, 1-13 dans ma squad 0-1. Bon, L'autre il a pas encore eu sa chance de. dans oh, yeah. à vie mon avis, ils sont genre 3 dans leur. Euh, dans le point 1, voilà. C'est juste qu'on n'arrive pas à s'approcher. Alors, il y a des avions qui veulent euh, dire bonjour Je salue qui veut. Toi par exemple, ouais, tu piques vers le point en plus Ah là là Peut-être que je devrais <rire> J'ai envie d'avoir un perso PTRS spécial Quand il y a des parties plein de snipers Et un spécial quand il n'y a pas plein de snipers Mais c'est un peu du gâchis quand même Surtout au prix du PTRS Mais le truc c'est que il va me pourrir la vie, je sais pas combien de temps. Et je ne le vois pas. Ok, j'en ai marre, je sais pas où il est. Ah oh, c'est dommage. Je t'ai fait avoir alors que je t'avais touché au bras et tout. Oh là là. Quel noob, ce hits mort à ta vie. Non. <rire> Écoutez pas. Je raconte des bêtises. Faut dire, je t'ai pété ton moteur donc. Euh... T'allais pas bien vite hein. Alors, est-ce qu'il y a pas un sniper qui voudrait me tirer dessus Il a vu que j'avais changé de perso et maintenant il me tire plus dessus. Voilà, il s'est fait tuer. Qui c'est Docteur Vulcan, c'est un sniper oh, C'est un aviateur. Oh, j'ai réussi à me rendre au point après 3 morts. Alors que j'ai plus... <coughs> Excusez-moi. Alors que j'ai plus mon PTRS. Quel dommage. Oh là, le pauvre Noobidou. J'étais instable. Je tire sur lui. Pouf. Ah, mais il s'est fait un... un quart. Exactement comme le mien, sauf qu'il a mis le viseur pourri. Ah du coup et c'est un peu le nœud de... de ramasser son arme, ça fait doublon. Nice. Ok. sorti la bombe arrivée. Visiblement. Il a tiré beaucoup trop tard. Souvent, il y a du monde à la fenêtre avec les Dirty Dozen. Ah! Crapule. Alors, Akibou amen. Ressort. Ah, on a un allié au PTRS. Wow. Plus neuf en un coup. J'en suis surpris moi-même. Ah, on a E et B, c'est pour ça qu'ils attaquent pas super fort. Peut-être qu'on devrait aller sur l'un des deux. Ah, C'était la petite maisonnette. Allez ah, j'aurais pu lui en coller un. Il passe drôlement vite Plein de monde qui vole Salut toi Ah il te manquait juste un coup Alors, mince, ouais. De temps en temps, ils arrivent quand même à me tuer. Ah, c'est moi le chef de squad. C'est moi qui dois prendre la décision. Eux, c'est fini. Pour l'instant, tous les avions sont là. Donc, je pense qu'on va rester là. C'est pas forcément la meilleure décision. Hop Docteur Vulcan est mis hors d'état de nuire. -armé. Je pense j'ai pas assez pré-shot Terrible Thomson. je devais être à au moins 50 mètres Mais m'a tué le, le temps que je saisisse mon pistolet Ah saleté il a détruit la moto c'est pour ça que je suis mort Alors, je pense qu'il va venir pour la moto lui C'est ce que je ferai à sa place gagner oh un autre le H pilote ouais, on va pas on va pas partir sur bien Je le vois pas. Il y en a un autre. Ah non, c'est mon allié. Mon allié est mort. J'espère qu'il ne voit pas dépasser mon PTRS. Oh, 1600 score leur premier... FM euh yeah. Ça tire de derrière. D'où ça What Ça tire de deux endroits différents là Ah lui Mais vrai, il est pas très bon. Ah, Je suis plutôt content. Quasiment un ratio de 1,5. Contre un clan. Premier de la partie. J'ai descendu 6 six avions. 6 tirs-tête. Je le vois pas. Ah et la bataille va se faire un stablock. Bon, c'était plutôt pas mal quand même.